Je suis ici maintenant pour vous faire quelques démonstrations du portefeuille magique. Ceux qui disent que le portefeuille magique n'existe pas, je vais même vous prouver que le portefeuille magique existe chez moi, encore grand prix fat oublié du Pour commencer, mes enfants, voici mon attestation du mérite. Je suis 00229 63 04, 09 17. Je profite de l'occasion pour vous dire que je suis à la base du désenvoûtement, la sorcellerie, la calvasse magique, les valises magiques, toutes sortes de spécialités. Je suis là. Pour commencer la démonstration du portefeuille magique. Regardez. Regardez dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Il y a rien dedans. Mais ça va produire 200 000 francs tout de suite. les début chez la pour amener. Pour que les bénignes seront en train de produire l'agent, j'ai profite de l'occasion aussi pour vous présenter encore mon numéro de mon camp de -Bé du bénou. C'est ici sur, sur le 00229-630409. Maybe. Moi, voici les génies ont déjà amené la et seulement ils ont déjà amené, parce que j'ai déjà vu ici, j'ai déjà vu ici, il y a quoi dedans? faut aller avec les 100 000 Je d'accord de l'occasion pour vous dire que je suis à la base du retour d'affection rapide, le désenvoûtement, attirance du travail, la clientèle, le coût de la paix, le et tout. Je suis sur 6304 04 sur le